Les outils de préparation mentale, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Haute Performance. J'accompagne des sportifs et entrepreneurs à être sereins, confiants et éliminer cette peur d'échouer en compétition alors les outils de la préparation mentale c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo je vais te donner mon point de vue mais avant cela pense pour ne louper aucune vidéo à t'abonner sur la chaîne et à mettre un pouce si tu aimes et moi à chaque fois ça me booste à donner encore plus de vidéos donc les outils de la préparation mentale c'est ce que nous allons voir maintenant et je vais même t'en donner un, un petit là juste à la fin de cette vidéo mais avant cela j'aimerais te donner mon point de vue sur les outils de la préparation mentale et comment est-ce que tu peux faire énormément déjà sans ces outils je vais te donner l'exemple d'un golfeur que j'ai eu récemment et qui avait fait plus d'un an de préparation mentale avec quelqu'un d'assez connu dans le golf et du coup il me disait mais pierre il fait que va changer ta méthode par rapport à tout ce que j'ai fait et tous les outils que je connais je lui dis c'est simple déjà si on est en train de parler aujourd'hui c'est que tu encore ton problème autrement on parlerait pas si tu plus ce blocage oui en effet donc ce que tu es en train de me dire c'est que tu as fait un an de préparation mentale et aujourd'hui tu as encore ton blocage oui et il me dit mais en fait pourtant ça a amélioré les choses quand il était avec moi et eh bien je voyais que les choses s'amélioraient mais dès qu'on arrêtait de se voir et eh bien boum je rechutais je lui dis ok qu'est ce que tu faisais alors je faisais de la respiration, de la visualisation, de la méditation et tout ça, ça a amélioré les choses mais ça n'a pas résolu le problème et parfois lorsqu'on sait faire les choses à l'entraînement et qu'on n'arrive pas à le refaire en compétition on s'attarde sur aller chercher quoi Naturellement, on, va, on est poussé à aller chercher des outils comme s'il y avait une baguette magique qui allait nous faire performer. Et pourtant, lorsque tu as un blocage, et déjà, c'est identifier quel est ton blocage. Est-ce que c'est un blocage du regard des autres Est-ce que tu est as peur d'échouer Est-ce que tu n'oses pas dire que tu veux être champion Peut-être que c'est un de ces trois blocages, et du coup, bah, ce n'est pas en faisant de la respiration, de la méditation, de la visualisation, de l'imagerie mentale, comme on le voit dans d'autres vidéos que ça va résoudre profondément ton problème c'est important de comprendre que quand tu vas voir une personne pour qu'elle t'accompagne dans ta préparation mentale à la fin il doit y avoir une réelle résolution du problème donc c'est important d'identifier c'est ce qu'on fait dans les appels qui sont offerts que toi aussi tu peux réserver on va d'abord identifier le problème que tu as le blocage que tu as et à la fin de pouvoir le résoudre. Parce que rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Et donc, c'est à dire qu'à chaque compétition, c'est qui tu es en train de devenir qui est important pour que tu puisses manifester, manifester le résultat que tu souhaites. C'est important de comprendre que c'est qui tu es que tu dois bosser, c'est ton identité que tu dois bosser. Parce que plus ton identité va être, tu vas être déjà le champion dans ta tête alors tu vas faire et avoir les résultats qui vont venir naturellement. Les résultats que tu as à l'extérieur ne sont que le résultat, les conséquences de qui tu es à l'intérieur. Et ça, qui tu es à l'intérieur, ça passe par tes pensées et tes émotions qui doivent être vraiment coordonnées entre là où tu as envie d'aller et là où ton corps veut aller. Et c'est pour ça qu'il y a plein d'exercices neuro-émotionnels qui sont là pour, au fil du temps, régler ton corps et tes pensées pour, qu puisse, pour que cela puisse aller dans la même direction. Alors maintenant, si tu as envie d'aller plus loin, il y a la webconférence que tu peux retrouver, à aller plus loin sur les outils de préparation mentale, où je vais t'en proposer trois outils dans cette webconférence. Mais encore une fois, pour moi, le plus important, c'est vraiment de bosser sur toi, que tu sois un être humain qui soit libéré, que ce soit à l'intérieur pour avoir des résultats à l'extérieur. Donc voilà, dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Alors ensuite, si tu veux aller beaucoup plus loin, tu peux aussi prendre un rendez-vous qui est offert là dans la bio avec un coach de mon équipe pour qu'on puisse vraiment voir où tu en es aujourd'hui, où tu veux aller et quel est le blocage que l'on doit résoudre ensemble pour que tu puisses performer après. Et tu verras que les outils, ce ne seront que 10% de ta performance pour optimiser ton potentiel, mais derrière, tu en auras beaucoup, beaucoup, beaucoup moins besoin. Tu n'en auras même plus besoin derrière, ce sera juste de l'optimisation. Donc voilà, je te dis à très bientôt sur une prochaine vidéo et rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens.